Alors, trash, en fait, ça ne doit pas être pris dans le mot euh, trash, tout simplement. Il faut plutôt aller dans le côté alternatif, des, des films qu'on ne considère pas aussi bien produits, donc qu'on qu met de côté, qui sont un peu dans la marge, qui ne sont pas produits dans, le, dans les critères euh, habituels d'écriture, puis après euh, commission, production et tout ça. C'est plutôt des films qui se font dans l'urgence, donc de manière alternative, indépendante, underground. Donc, c'est plutôt dans ce côté-là qu'il faut euh, trouver le, le côté trash. Cette année, la compétition nationale, on a beaucoup de chance. Alors, c'est beaucoup de films, des films qui correspondent à du festival et donc on aura deux compétitions nationales au lieu d'avoir une comme on les avait les années précédentes. Pour l'ouverture du festival on a prévu une sélection de films assez drôles, assez décalés, assez vitaminés, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de de, de bonnes vibrations. On a quand même mis un film pas drôle, un peu stressant, un peu pour euh, contraster et pour pas donner aux gens forcément que des choses euh, légères ou drôles. Après, on aura des thématiques sur l'écologie, sur le féminisme. On va toujours aborder ces thématiques-là avec un côté décalé, mais avec un fond parfois sérieux. Et c'est une manière aussi d'aborder de, de, ces thématiques. Donc on a trois films de la cambre euh, qui sont super. Toujours euh, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de... De, de couleurs aussi euh, et parfois pas. Donc euh, on, on est très fiers de ça. On a des films donc, de l'IAD, on a Casse-Couille. C'est un film où il ne se passe pas grand chose finalement, mais on sent vraiment dès le début une tension qui nous met mal à l'aise et on sait qu'il y a un truc qui va partir à un moment donné, et je ne vais pas spoiler plus, mais c'est très très bien joué, c'est très très bien maîtrisé euh, à tous les niveaux. Alors on a La pote d'un pote qui est un film de Julien Henry qui, qui correspond vraiment à l'esprit du festival, c'est un film autoproduit qui se passe entre deux potes qui discutent, qui se racontent des histoires et euh, c'est un chouette film, je pense qu'il aura beaucoup de succès. Depuis euh, l'an dernier, à la demande des professeurs, on a fait des scolaires, donc on a des séances qui se déroulent l'après-midi pour un public de 16 ans et plus avec une programmation adaptée aussi forcément aux étudiants et des thématiques qui vont Toucher les jeunes aussi. Voilà, donc on a déjà complet, on a déjà 200 élèves qui vont venir et c'est vraiment, les profs reviennent, les élèves sont en demande. C'est aussi l'occasion de montrer autre chose que des Marvel, de faire des sorties ciné, mais aussi de montrer autre chose du cinéma, qu'on peut faire du cinéma autrement avec des moyens. Ça donne des vocations aussi à certains et puis ça éveille aussi les élèves au court métrage. Et donc c'est une manière aussi de fidéliser le public ou de renouveler le public pour les prochaines années.